Alors, cette compréhension-là, pour moi, a été une prise de conscience majeure parce que je me suis rendu compte que partout dans ma vie, même les veilleurs de conscience que j'avais tendance à être, partout dans ma vie, je, je séparais. Il y a cette vérité-là, mais il y a ça aussi, puis il y a ça aussi, il y a ça aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se voient à travers de tout ça. On a tendance à se séparer. Mon mari pense pas comme moi. Mon enfant pense pas comme moi. Il va se tromper. C'est pas à bonne place. C'est pas la bonne affaire qu'il fait. Il devrait pas faire ça. Le gouvernement, les masses. Et là, on sépare, sépare. Et à chaque fois que l'on sépare, c'est tout simplement parce que je vois l'expression de la vie dans laquelle je n'arrive pas à tolérer qui me retourne un reflet de qui je suis. Donc, quand ça me retourne un reflet de qui je suis, c'est soit qui je suis, soit qui j'avais tendance à être, soit ce que j'aimerais être, ou soit tout simplement l'opposé total de qui je suis. Dans ce cas-là, c'est le reflet de qui je suis. Et c'est une non-acceptation qui fait que je réagis. Et à chaque fois que je réagis, je perds mon centre. Et je me mets à créer souffrance à l'intérieur de moi, et je mets à semer souffrance autour de moi.